Alors la photo, je vais le faire en deux temps. Quand on clique sur le bouton prendre photo, on va lancer un appel à la prise de vue. Donc on va appeler caméra prendre photo. Et dans un deuxième temps, quand la photo est prise, c'est-à-dire quand l'événement après prise photo se produit, je vais dire que l'image doit aller dans le canevas. Donc je vais dire que... L'image de fond du cadre est égale à l'image. Testez, vous verrez que ça marche, mais je vais apporter une dernière petite amélioration pour tenir compte du fait qu'une image est plus haute que large quand on la prend en format portrait. Donc dans le dessin, je vais dire que la largeur est de 300. et la hauteur de 400 voilà maintenant on peut tester la version finale alors je vais prendre une photo et puis je vais dessiner des points qui sont des petits points ensuite des gros points bleus ou verts et des gros traits voilà on a une application qui est assez amusante en fait quand en on peut s'amuser avec voilà allez bon courage pour sa réalisation